Nombre caché dans la colonne 8 Nombre caché dans le grand carré 9 Nombre caché dans la colonne 2 Nombre caché dans la colonne 4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 Nombre caché dans la colonne. 2 Nombre isolé et nu. Nombre caché et unique dans la ligne. 3 Nombre caché dans la colonne. 6 Nombre isolé et nu.